D'Adro euh, Tanguy. Yeah. Azien évoquait une interview nulle, mais une interview. Arvèche Kentan. Arvèche Kentan. Arvèche Kentan. Arvèche Kentan. Tiens donc. Ok. <rire> Allez, condomne Tanguy. Une tombe. Arpo Kentan. Oh. Ah. <rire> Alors. Arpok que euh, Poc Sirius. Arpo Sirius Kentan. André Wapa on met et Juarved Class. Collège dit e e e a un peu e de plach... de plac. Il y a un peu de de a un de de tout d'un million et dalle à mignon et dalle ou à trop drôle. roses, ils avaient bon, hein, va une d'un bocca de doit un spontus, ben, ils ne savaient pas arrêt arrêter, n'est-ce je c'est blanc, au au ruli au clac clac clac clac clac il y a un peu la temps, il y de mais il a de de de mais Aguellet Tousney, Croizendro, Warlerp, y'a, y'a, y'a. Alors Vignon est dimné, bah ouais, bleu avait chaud, bleu avait chaud. Mais Meustra et, y'a, et Orvignon est froide quoi. Y'a, y'a Croizendarum de Sandraï et veut juste passer dehors, y'a, y'a. Farce à la roue de Sandraï. Strivouteus Grey va faire de Poka. Oh bah Michel regarde, nous, mais nous ce que la glame. Allez compte donc une tombe Tanguy. En tout le temps, mais en tout le temps, tout en tout le mmort, tout le ah, ouais, temps, euh, en tout le temps, tout le Nini et Kentawa. ou en Hag Benag, bah, a que il ah, <coughs> <coughs> <Ag, coughs> a pas mon fils. Il a moi, qui est plus dans la lorraine, janvier c'est un état. Elle est en train Mick dire dirag Elle est elle train dire et que mon Québec, il est en dire que Mais toi, qui est plus très dans la bêtes quoi bah, un tamic, eh bah et eh bah mais pas à moi qui le, le check pe, line check pe, nous one, euh, un il euh, euh, ouais, ouais, on ke au dans nos barza auto, puis moi puis qu'on nul. Pas moi, rock star, un tamigaguer. Mais quoi, les trémies, les trémies, moi c'est un tamibet. Mais Google, Bradel, Gazomad, évidemment, prouitrao. Yai yai yai. Bon, en deux ou deux questions, je peux garder d'armes des deux d'awa meo ier. Allez, compte donc une tombe tanguy à Loud temps alloud de Kenta, ah, de butin drôle, butin struge, ah, elle des carré. Elle ben juste. mignon déjà à Neo. mais moi, moi qui gré au baron temps, ouais, juste, qui me change, bien des grés Vignonese, Gurmignonese, Earth String Caden, on a on on a eu a eu un achille, on a eu un achille, on a eu un a eu Mais achille, on a on a eu un mais on a un il y a un aborrent qui mais bout me chier. Compte donc une tombe Tanguy, à chagrin Kentan. Oh, chagrin En éguir, M. Ah ouais, ouais chagrin ça arrive mon comme 40, on a dauvíz showchta, dauvíz wa... Pouf, oui, un scola, je crois, a un très déclassé, on est amoureux de ce plat. On a une histoire, on a BV, des pas. Dauvis, on un Dauvis, un Dauvis, C'est un cest un a ouais un un dans un un un mais j'en ai dit, nous on va pas c'est un Tommy Gégisard filmé. On n'avait pas embêté Scar Seganti, pas pas des fringues et et prenent dans votre chambre, qui vont dans une autre chambre, qui vont au Shila ou Still Loving You de ce Scorpion, P ne me quitte pas de Jacques Brel à Donf par votre chambre ou un ou un quoi. Enfin, P verser glace. Arrêtez de me prendre pour un comédien, la cher quoi. Oh, d'après moi, on comédien de la déjà il y a une soirée d'Asiltoise, les autrices, les autrices. Petraïa Rentantra a résisté une stangie. <rire> <rire> tu, la je à rendre monde à On peut le d'avoir la coup drasé. <rire> <l> tu <rire>